Yo salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Youtube Donc aujourd'hui les gars je suis très content de vous retrouver Pour une putain de stratégie de fou sur Veruc. Donc vous avez vu la petite stratégie euh, que j'ai fait dans une vidéo antérieure Où on fait la stratégie donc dans la cuisine, on les défonce au laser Et maintenant vous allez avoir la stratégie du double piège Donc la stratégie on peut dire une des plus rapides de Veruc. La stratégie dure en elle même plus de 16, 16 minutes Donc la manche 58 Donc à savoir que c'est euh, bah, une manche un peu... Euh un peu grosse on peut dire donc vous allez avoir euh, donc C'est assez simple pour se faire Pour utiliser le spawn de la cuisine Comme la stratégie antérieure où on fait au laser Mais cette fois-ci en fait il faut utiliser le piège Donc vous allez voir le système de va-et-vient qu'il y a Donc le seul problème que vous pouvez trouver dans cette stratégie C'est quand le joueur blanc meurt dans le piège Donc on verra ensemble une petite stratégie pour paquer les zombies et le deuxième problème bah, c'est celui que vous voyez actuellement des zombies qui bloquent dans la fenêtre quand vous avez des spawns trop violents Mais euh, c'est pas très très important puisque vous avez juste à attendre qu'ils meurent pour pouvoir les repaquer En fait ils vont mourir automatiquement et ils vont respawn euh, partout euh, un petit peu partout dans la map Enfin pas partout dans la map mais ils vont respawn euh, à passe passe et en fonction de où sera euh, Tim C'est toujours en fonction d'où sont les deux joueurs que vous avez euh, le spawn On rappelle que si vous êtes euh, par exemple dans la cuisine par exemple, là, Dims est au Thompson et moi, j'étais dans la cuisine, donc les spawns, spawn, les spawn zombies spawneront dans la pièce où je suis actuellement, à passe-passe, dans la cuisine, dans la pièce où, es, où est Dims, vu qu'il y est, et dans la pièce à côté dans laquelle où il est, ça veut dire à la réanimation rapide, mais pas à mastodonte. Par contre, s'il enjambe la première salle, là où il y a la réanimation rapide, il se peut qu'il ait un spawn au niveau de mastodonte. Donc là, on voit... Euh Comment on pack à deux les zombies Donc il faut vraiment avoir un bon blanc hein. Ça, ça résume vraiment si vous avez un mauvais blanc Et qu'il ne sait pas packer les zombies sur Verrux Ça sert à rien de faire cette stratégie Donc là on voit que Dims crame les zombies Et revient dans la cuisine pour faire le spawn dans la cuisine Donc en gros le spawn Il se fait au bout de deux secondes après vous cramez les zombies hein. S'il arrive à courir assez rapidement Dans la cuisine vous n'avez pas de spawn en bas Donc là à partir de là Une fois que les zombies ont tout spawn dans la cuisine Il les remène dans le piège maintenant Il repasse dans le piège là et crame une deuxième vague Donc là la vague qui va respawn Spawn pour Dims au niveau de la salle du fusil à pompe Donc la salle du piège Mais aussi à passe-passe Mais les zombies ne spawnent pas dans la cuisine Donc lui en fait fait une stratégie pour les paquets Tranquille à passe-passe Donc c'est plutôt simple hein. quand, vous, quand vous savez après gérer verrug et gérer la salle de passe-passe C'est plutôt simple Après pour moi aussi au niveau du Thompson C'est vraiment euh, euh, ces bidon de paquet 24 zombies Après si vous utilisez le spawn Par exemple vous faites le spawn Là où il est et vous partez dans la première salle Directement vous aurez tous les zombies derrière vous Et vous n'aurez plus qu'à monter donc voilà Une fois les zombies paquets on remonte et on reproduit L'opération reproduit la manœuvre une deuxième fois Donc euh, généralement il y a toujours un fils de pute comme ça qui vient vers vous C'est l'heure du duel, c'est à ce moment là que vous faites vous vos duels vos meilleurs tête à tête au Thompson Et vous essayez de sortir des bonus mais bon C'est pas facile manche 58, manche 57 À partir de la manche 50 c'est difficile de faire des duels Donc là on voit, hop il a cramé la première vague On fait le spawn dans la cuisine, je redescends Et lui il va recramer une deuxième vague dans le piège Donc a savoir bien sûr que quand il crame la vague et s'il n'est pas assez rapide il y a des zombies qui peuvent spawn en bas et me bloquer Il y a aussi des zombies qui spawn au niveau de la salle du piège Donc c'est assez... Euh, voilà, il faut avoir un bon tempo Et c'est à savoir que cette stratégie n'est faisable qu'à partir de la manche 55 et pas avant. On a essayé à la manche 51, les zombies n'étaient pas assez rapides. La manche 52 non plus. 54, on ne sait pas vraiment. Mais bon, on a commencé à partir de 55 puisque cette stratégie, je rappelle quand même au cas où, mais elle a été faite la première fois avec WLR et Dims. Enfin, à la base, c'est une stratégie anglaise ou espagnole. Enfin, je sais pas trop c'est quel genre de qu ils l'ont fait. Mais voilà, c'est des, des étrangers qui ont fait la stratégie. C'est une stratégie de solo à la base et elle a été faite après à deux par des espagnols et ensuite euh, par des français. Je l'avais essayé avec euh, Richthofen, mais euh, impossible de la faire à la manche 40 donc là pour le coup avec Jims lui il avait test avec WLR et on m'a dit ça marche à partir de 55 et du coup bah assez confiant on l'a on l'a fait et c'est vrai que pour le coup ça marche plutôt pas mal et après par contre vous verrez bah nous notre erreur de partie euh, vous... notre erreur notre mort ne, ne résulte pas face c'est pas à cause de cette stratégie qu'on a eu notre mort c'est à cause du fait qu'on essaye de sortir des bonus qu'on essaye de faire des munitions des morts instantanées Et à partir de là euh, bah on a des zombies qui sont spawnés n'importe comment il y avait une tête de mort on les a défoncés les zombies ils sont arrivés n'importe comment ils m'ont enculé ils l'ont enculé alors c'était c'était assez rapide on sait très bien que sur verruc c'est assez rapide moi je pense qu'il faut vraiment faire une stratégie de façon à avoir euh, déjà des points De façon à pouvoir paquer les zombies les 24 par 24 Et ne pas s'amuser avec euh, des derniers zombies qui arrivent à la ramasse Donc c'est vrai que la stratégie du double piège est une stratégie qui est super efficace Mais il ne faut pas oublier que c'est verruct Et sur verruct vous n'avez ni arbalète, ni souffleur, ni une arme pour vous sauver Vous avez uniquement trois singes Et euh, bah, ces singes ne sont plus possibles, euh, on peut plus les prendre Donc là on voit un zombie qui, qui arrive en bas donc moi je vous conseille soit vous verrez que quand vous faites la stratégie soit quand il y a des zombies qui montent vous pouvez les tirer et les laisser monter et ensuite les passer derrière lui pour redescendre. Ou soit vous attendez que le zombie soit au milieu de l'escalier mais en bas entre les deux escaliers il y a deux escaliers vous allez voir. Donc là vous voyez je pars en première salle. Voilà je pars en première salle. Tous les zombies sont derrière moi c'est un petit peu la petite folie donc je me suis dit tac je vais en première salle. Et là c'est une certitude que là où je suis il n'y a pas de zombies qui spawn. Il n'y a pas de zombies que, qui spawnent là où j'étais Vous avez toujours des petits fils de pute comme ça Qui smurf un petit peu à droite à gauche là Donc comme je disais Au niveau des escaliers c'est ici là Enfin vous voyez il y a deux escaliers Il y a le premier qui monte et après il y a le deuxième Bah Attendez qu'il soit entre les deux escaliers Et vous lui mettez une petite virgule dans la tête Et normalement ça passe, même s'il y en a un, ça passe. Après voilà, je veux bien que c'est c'est une map qui est difficile et qui euh, demande de savoir la jouer en tant que blanc et en tant que bleu. Ça sert à rien de l'envoyer si vous ne connaissez pas la map, car dans tous les cas, elle vous aura euh, une manche ou l'autre. Elle nous a eu, pour, nos, pour le coup, elle nous a eu nous. Mais euh, dans cette partie qui était vraiment plutôt belle pour ma part Avec mes 5 belles morts et aussi euh, mes 700 000 points on était, on était sur le coup de faire une bonne partie Et puis bah, bah on a fait une bonne partie Et en soi, euh, bah je suis plutôt content On a fait une bonne strat En vrai c'est pas une strat de PD qu'on a fait De la 55 à la 59 Même si on est mort à la 59 On la réessayera, on la rentrera Et on essaiera de faire le world record donc en tout cas voilà c'était la présentation de la stratégie donc là comme vous voyez je vais encore une fois utiliser le spawn voilà voilà après vous avez plusieurs façons moi je m'amuse hein, sur Verruc puisque je la contrôle plutôt bien comme euh, voilà moi comme je dis à tout le monde hein, je suis pas un vantard je suis pas quelqu'un je déteste me vanter mais quand je connais bien quelque chose je le dis et quand je connais pas quelque chose je le dis aussi par exemple sur ville je suis une quiche je suis une quiche lorraine pardon Y'a y a être une quiche, et une grosse merde Je suis une quiche, je suis, pas, je suis pas super bon Ferme, je suis pas super bon Dépons, je suis vraiment une quiche euh, Des maps comme ça, je vais, être, je, je vais pas vraiment être bon Mais après sur Black Ops 1, je suis plutôt pas mauvais Et sur Veruk, je suis vraiment vraiment pas mauvais Je suis plutôt bon, je fais des bonnes réanimations Et je contrôle vraiment Je suis vraiment à l'aise, je contrôle vraiment pas mal de salles et voilà, moi c'est pour ça que je vous recommande, si vous voulez jouer cette map, c'est une des maps vraiment les plus intéressantes à jouer, les plus euh, les plus, euh, les, plus euh, les plus fun, les plus... Elle est lente, c'est vrai, vous avez pas de manche spéciale, mais c'est une des maps les plus sportives, vous pourrez il y a du sport, voilà, c'est pas facile on va dire que c'est pas facile et euh, voilà, c'est une map que vraiment vous prenez plaisir à jouer moi je vous conseille, dans un premier temps, si vous voulez la jouer, de d'abord faire des défis d'abord faire des... Euh, des first room, même pas des first room, faire des défis avec Masto justement pour voir les demi-tours à faire, que vous fassiez un peu enculé, que vous reprenez le dessus. Donc là franchement moi je tiens à dire quelque chose C'est qu'aussi Dim ça a été vraiment un bon blanc Pour la partie et ça a été euh, Quelqu'un qui guide super bien les ambitions sur Au début il la l'agirait pas trop et maintenant il la gère Vraiment un peu mieux Après il y a encore euh, deux, trois trucs au niveau euh, C'est un super bon joueur blanc et comme je lui ai dit Par contre il fait vachement de coups de crasse Au niveau de, au niveau du gameplay ben, a... Après il y a des trucs qui, qui se sont améliorés Même au niveau de cette partie hein, Puisque euh, lui il me criait tout le temps dessus en disant Comme quoi j'écoute pas ce qu'on ce qu'on lui dit J'écoute pas les, les conseils qu'il me donne Enfin, les, les trucs euh, les trucs à tenir et tout donc moi je lui dis que j'écoute, oui j'écoute mais quand il quand y a besoin d'écouter voilà je vais pas écouter quelqu'un qui va me répéter tout le temps la même chose après c'est vrai que il y a des choses qui bah, qui doivent être répétées parce que euh, si je fais toujours la même connerie bah il va me le répéter il n'y a pas de problème mais bon moi comme je lui ai dit voilà Véruque je la contrôle c'est ma map euh, donc je, je... Voilà, Moi je, je suis pas là pour donner des conseils ou pour, euh, voilà, pour faire le patron ou quoi. Je, je suis loin d'être le meilleur et de toute façon je le sais, je le dis depuis longtemps. Je ne suis pas le meilleur. Mais sur Verruc, j'ai pas mal de conseils à donner, j'ai pas mal de trucs à, à dire puisque je connais vraiment bien le terrain. Et euh, même au niveau de Black Ops 1, je suis quelqu'un qui se place vraiment bien au niveau de son joueur blanc. Je suis quelqu'un en coopération qui carbure. Donc en tout cas, j'espère que. Cette vidéo vous aura plu, je peux vous inviter tout simplement à la liker, et à la partager si jamais vous le voulez. Je sais pas si elle passera sur la Too Play Zombie, je vais aller voir ça avec mes petits pancakes et je vais demander aux gens s'ils sont ok. Et euh, dans tous les cas, je vous recommande aussi de rejoindre notre groupe Facebook, le Facebook de la To Play Zombie, sur lequel vous pouvez poster toutes vos vidéos. Donc pour l'instant, le groupe est de 300 personnes, mais il ne peut que grandir. Donc on va, voilà, comme d'habitude pour la communauté. Euh, des joueurs zombies, donc que, que j'ai ouvert la chaîne communautaire To Play Zombie pour les euh, records First Room, les records No Power, les records euh, en normal, en tout et euh, les innovations, les vidéos fun, les vidéos, enfin euh, voilà, les montages, les trucs bien quoi, dans, dans le zombie, puisque euh, j'ai remarqué, euh, voilà, je vais pas vous faire la présentation de la To Play Zombie, de toute façon je vais vous faire bientôt des commentaires sur ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous laisse regarder la fin de la stratégie Puisqu'il reste encore 8 minutes Et franchement j'aurais plein de choses à vous dire Comme d'habitude vu que je suis une grande pipette. Mais voilà je vais essayer de me contenir Et de vous laisser regarder tout simplement le gameplay Donc c'était une partie avec Dim C'était la 58 sur Verhugt En mode fifou de la... En mode fifou fifou Bon allez tout le monde à plus tard Ciao ciao tout le monde Ils sont pittoresques Vive les marines, tu t'aime ça Sam. Vive les Marines, Dempsey Même l'implacable machine de guerre soviétique est moins implacable sans munitions He's dive. See Je suis, t'en... Je connais pas la peur, Dempsey, comme moi Il faut pas être déçu. Il arrive. Je les potes saletés! Tu mets du pu partout sur mes fringues non.